Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 24 ans et j'ai décroché mon premier CDI chez ENGAGE. Alors pour moi ENGAGE, c'est la bienveillance, la qualité de travail fourni et l'entraide. Son esprit familial et l'esprit d'entraide entre collègues m'a immédiatement marqué. Le désir d'appartenance aussi à Engage, la volonté de travailler sur les projets toujours en équipe d'Engagers, mais également le fait que chez Engage, il y a un investissement en interne. On fait partie d'une entreprise dans laquelle chaque engager y met du sien, tout en travaillant sur les projets des différents clients. C'était une journée avec tous les nouveaux recrutés depuis janvier, chez Engage. Le bust de cette journée, c'est que nous avons pu participer à un workshop en ProcessCom et cela m'a énormément intéressée et ça m'a vraiment impressionnée de voir que Engage met en place ce genre de workshop pour que les consultants se connaissent mieux entre eux, avec eux-mêmes aussi et que tous les consultants puissent aussi appréhender le client avec toutes les armes nécessaires concernant la communication. Donc ça montre encore une fois un réel investissement d'Engage pour ses consultants et ça m'a vraiment marquée.